Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, Top Player Podcast spécial, chapter Approved de 2022. Dans ce premier épisode, nous allons nous concentrer exclusivement sur les nouveaux secondaires. Des changements importants se sont opérés via euh, ce nouvel opus que nous propose Games Workshop. Et ça méritait de s'attarder sur les nombreuses nouvelles mécaniques que nous propose l'éditeur de jeu. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous invite à claquer le bon vieux pouce bleu des familles, à commenter la vidéo et à nous partager nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous rajouterai aussi que comme annoncé sur les réseaux sociaux de la chaîne, nous allons et nous commençons d'ailleurs à tourner de nombreux podcasts pour vous refaire des reviews accès metagame vraiment des reviews euh, qui sont concentrés exclusivement sur le jeu de tous les codex V9 déjà sortis de façon à les réévaluer, les réajuster avec l'impact qu'a eu le chapter approved 2022. L'occasion est pour aborder ce chapitre prouve de 2022. Je reçois aimé, aimé. C'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Comment vas-tu Ben, écoute ça, va bien. Merci à toi pour l'invitation. Eh ben, euh, on, on va voir ce que nous réserve donc ce, ce Nash euh, Octarius supplément euh, CA. <rire> Et puis en fait, ça, va dicter, ça va dicter probablement la méta pour les l'année à venir au, au minima. Donc, euh, voilà, ça va changer pas mal de choses. Et ça va être intéressant de, de décortiquer un petit peu tout ça. Alors, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais moi, je trouve que euh, de ce qu'on a eu jusqu'à présent sur la V9, euh, c'est pas le premier CA, on a, eu, on a eu le livre des règles, après on a eu le chapter approved pour le jeu égal, après on a eu le chapter approved 2021, on a eu les data slides. on a eu beaucoup d'échéances de, de, euh, avec des changements et je trouve que celui-ci est le plus impactant de tous ceux qu'on a eu jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un, vraiment un changement, une, une bascule qui va se faire dans la version avec euh, d'importants changements sur les scénarios, d'importants changements sur les coûts en point. Je sais pas quel est ton avis là-dessus alors, écoute, pour ce qui est des courants en point, je, je trouve qu'on est quand même sur du connu. Hein. On a l'habitude de voir des choses méta qui deviennent un peu plus chères, des choses qui ne sont pas méta et parfois des surprises, des choses qui étaient entre guillemets, un petit peu vues parfois ou pas suffisamment qui baissent. Euh, donc ça, ça c'est assez commun. En revanche, tu as raison et je te rejoins sur le fait que ces scénarios, on était habitués depuis deux ans et demi à des scénarios que moi, je, je trouvais bien qui, certes, étaient un peu tous pareils, ont gagné de la même manière. Là, on va avoir une complexification de, des, des scénarios. Euh, J'ai un peu peur qu'en premier abord, ça soit un petit peu, euh, un petit peu euh, désarmant, parce qu'il y a quand même des mécaniques qui sont assez complexes. Donc, on va devoir déjà apprendre les codex adverses, le sien, euh, entre guillemets, à, apprendre pour les joueurs débutants, les, les, les secondaires... On va rajouter à ça une surcurge de, de primaire qui change en fonction du scénario. Euh, ça risque d'être un petit peu compliqué à prendre en main. Euh, maintenant, ça va probablement changer pas mal la, la, la manière de jouer, notamment en, en renforçant l'intérêt des troupes super OP. Euh, donc euh, voilà. Je, moi, je suis un peu dubitatif. J'ai un peu peur que ça complexifie le jeu pour finalement pas grand-chose. Euh, dans la mesure où, de bah, toute façon, pour gagner, il faut, faut manger l'autre. <rire> ben ça va toujours marcher. Maintenant.. Euh, Maintenant, j'ai un peu peur que, que ça complexifie le jeu parfois pour pas grand-chose. J'ai envie de dire dans un, dans un affrontement un peu équivalent à, à estimer 10-10, la gestion du secondaire va peut-être faire la différence. Euh, en revanche, je ne pense pas qu'une armée, euh, qu armée euh, dans un match-up défavorable, euh, ça l'aide beaucoup finalement. Donc, ouais, je ne sais bien. pas. J'ai ouais. un peu peur que ça, voilà, que ça, ça fasse euh, cette chose-là la prise en main du jeu. Maintenant, voilà, je n'ai pas de recul, j'ai fait qu'une ou deux parties dessus, euh, donc j'ai fait deux scénarios, <rire> donc okay. on va attendre de voir. Avant. Ouais, on verra <rire> évidemment, après ça va, ça va se lisser avec le temps. Après, je suis assez d'accord avec toi, il y a des petites mécaniques qui se complexifient. Je pense qu'aussi, euh, comme je te disais, je pense qu'en termes de timing, l'arrivée de ce CA, on est, à mon sens, on, on, on bascule sur euh, la… Alors, je tendance à dire la, pas la fin de version, mais on va dire la, la deuxième partie de la version qui va tendre vers euh, vers sa fin, euh, qui arrivera ouais. potentiellement dans les les deux ans qui suivent. Et donc, euh, je pense que cette complexification, elle, elle vient aussi du fait que là il, la version ne recrute pas de nouveaux joueurs vraiment, mais plutôt va, elle va essayer l'éditeur de jeu va surtout essayer de garder de l'intérêt pour son jeu en créant voilà, en, en créant de la sauce. Et euh, je, je le perçois un peu plus comme ça. Mais je suis assez d'accord qu'il y a, y a quand même une certaine dose et c'est pour ça vraiment qu'on voulait l'aborder sur le Top Player Podcast spécifique au scénario parce qu'il y a de quoi dire juste sur, sur ce, cette thématique-là. On espère évidemment que, que ça va vous plaire les amis et qu'on va, on va pouvoir euh, découvrir plein de choses tous ensemble. Euh, on va commencer ce, euh, cette, ce podcast spécifique au scénario par une petite entrave puisque on a un changement assez important en termes de règles qui s'introduit dans ce CA euh, et qui vient en amont des scénarios eh bien, dans, dans le séquençage de pré-game euh, dans lequel on dit « choisissez la taille de votre bataille, faites votre armée, etc. etc. » Et là, on vient rajouter une ligne importante de la part de l'éditeur de jeu euh, qui va consister à structurer le list building, c'est-à-dire qu'on va avoir une restriction sur l'emploi euh, des, euh, euh, des mots-clés euh, qu'on peut sélectionner au sein d'un codex. Donc l'exemple le plus parlant est évidemment les chapitres pour les Space Marines, ou encore les ordres pour les sœurs de bataille, ou encore les flottruches pour les Tyrannides. Bien, ce que nous dit Games Workshop aujourd'hui, c'est qu'au sein d'une même armée, on ne va plus pouvoir mixer ce mot-clé spécifique au sein d'une faction et qu'on va devoir se contenter d'un seul euh, pour construire notre armée. Alors, ça impacte certains codex. D'autres ont une exception à la règle et notamment les drucaries qui vont pouvoir continuer à mixer Kabal et, euh, et Cult Witch, ou encore le Chaos qui va pouvoir mixer les marques du Chaos et les Allégeances. Euh, en revanche, pour de nombreuses factions, euh, il va y avoir une structure, un garde-fou pour éviter, euh, éviter l'utilisation un, euh, un peu trop violente des, des, des ressources que proposent les Codex. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien. Euh, je l'ai déjà dit, <rire> j'aime bien la polyvalence. Et je trouve que c'était trop simple, en fait. C'est-à-dire que c'est trop simple de jouer bon, c'était plus trop possible. Euh... Ça se faisait toujours, mais je trouve que c'était n'était pas, pas pertinent. Mais c'était un peu simple de se dire « je joue une flotte ruche de tir pour mes unités de tir, et je joue une flotte ruche de close pour mes unités de close ». C'est un peu simple. Voilà, Je trouve que c'est un peu simple comme manière de procéder, et c'est do dommage parce qu'au final tout le monde fait la même chose. Alors que là, on pourra peut-être percevoir un peu plus l'identité des joueurs euh, à travers est-ce qu'ils sont plus agressifs, plus défensifs, plus tirs au euh, travers un choix et ça va peut-être diversifier un peu les armées en compétitif on ne verra plus par exemple que la meuf l'autruche ou... voilà, la... dans le cadre des tyrannides on verra toujours la même l'autruche mais par exemple dans oui. le cadre des, des Cista, ouais, euh, on dépend. verra peut-être trois ordres différents compétitifs au lieu de, du sempiternel, sang rose, de... rose sanglante euh, et, euh, et valorous art, euh, voilà ce genre de choses moi je trouve que c'est une bonne chose, euh, en plus ça a des une cohérence visuelle en termes de en termes de figurines et d'armées donc moi pour moi ça j'aime bien je trouve que c'est cool euh, je suis assez surprise qu'ils aient conservé la possibilité d'alliance intercodex par contre on aurait pu on peut continuer à allier euh, dans l'absolu espèces marines avec de la garde euh, des tyrannides avec le cul génestileur par contre ce qu'on observe c'est que si on le fait on perd aussi des choses au travers euh, souvent des super doctrines des, ouais. des codex vénères. Yes, euh, à noter le, le petit point particulier de cette, de cette restriction en termes de règles, euh, c'est pour les, euh, les Grey Knights qui eux euh, n'ont la possibilité de ne prendre qu'un euh, Dread Knight Nemesis format grand maître par, euh, euh, par euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ah, ouais. d'ailleurs, alors ouais mais c'est un nom, euh, les, les, euh, ah. les confréries, par confrérie. Donc, tu, tu ne pouvais prendre qu'un grand maître par confrérie de chaque type. Et donc évidemment, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils jouaient potentiellement deux détachements de deux confréries différentes pour avoir deux grands maîtres. Bon ben là c'est fini, puisqu'on ne peut jouer plus qu'une seule confrérie. Donc l'accès à un seul grand maître. Voilà, ça c'était le, le petit point spécifique qu'évidemment tous les compétiteurs ont, ont mis le doigt dessus assez rapidement. Hein, tous les joueurs GK. Euh, on enregistrera d'ailleurs, vous découvrirez sur Creative Wargame la review. GK V9 post CA 2022, donc je ne m'épanche pas plus sur le sujet. Ce qui nous amène très rapidement à la lecture des secondaires, on a des changements euh, assez structurants qui sont plutôt cool euh, et c'est appréciable, on, on connaît l'importance des secondaires. Alors le fait le plus notable dans ce CA 2022, ce qui le, vraiment qui va le, le dissocier de tout ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'on intègre des secondaires spécifiques à certains codex V8. Donc ça, c'est vraiment ouais. cool. Ça n'avait ouais. pas été fait avant. Je suis d'ailleurs, franchement, je pense qu'on peut le dire, c'est malheureux que ça n'a pas été fait avant. Je trouve c'est un peu dommage. Ce que dire. Je trouve que ça, ça aurait parfaitement eu sa place en l'année dernière. Parce que là, au final, on se rend compte que une fois euh, février passé, les de les taux euh, sortis, finalement, il y aura très peu d'armées, uniquement V8 aujourd'hui. Ouais. Donc ça arrive peut-être un peu tardivement. C'est un peu dommage. Euh, voilà. Mais c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Exactement. Bah D'ailleurs, je, je te propose qu'on aborde en premier tous ces secondaires spécifiques, si tu le veux bien. Ouais, euh, il y en a un excellent pour l'Astra Militarum. Tout à fait. Alors lui, il est très bien, notamment parce que l'Astra, en fait, est un codex un petit peu en peine. Euh, sauf que l'Astra, en termes de scoring, euh, je parle là uniquement de scoring, euh, va garder tous les outils qui fonctionnait avant, quand d'autres codex euh, vont se voir un petit peu amputés sur la question, euh, et ce secondaire arrive à point nommé, euh, donc en fait, euh, ce secondaire, il fait quoi C'est que dans la ligne, vous avez marqué un point de victoire par unité tuée, voilà, vous tuez une unité ennemie, vous mettez un point, c'est capé à 3 par round, donc il faudrait même une attrition euh, constante, s il ne s'agit pas de tuer 15 unités dès le début, et après on meurt et on a fait nos casse un non non quand même, euh, mais c'est quelque chose qui est bien, parce que je peut m'avancer un petit peu en disant que tous les joueurs Astra vont désormais euh, jouer avec engager sur tous les fronts, les brouilleurs, et ce secondaire-là. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que vous, vous allez pouvoir faire ces mécaniques de prise de map avec euh, des sions, tout, tout en faisant des actions avec vos sions qui sont troupes super OP, et ça, c'est vraiment pas mal du tout euh, pour, euh, bah pour, pour pouvoir scorer des choses, faire des brouilleurs, euh, voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose. Un point à signaler, c'est qu'on a accès à ce secondaire de faction uniquement si on joue une armée Astra pure. On ne peut pas jouer Astra avec un peu de GK, par exemple. Non, non. Pour avoir accès à ce secondaire-là, il faut jouer une pure Astra. Donc voilà. Donc Le secondaire Astra est très bon. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et on va le mettre immédiatement en compétition avec un secondaire qui l'est beaucoup moins. C'est celui des Tyrannides. <rire> alors, ouais, le secondaire tyrannide en fait il est, il est un peu bizarre à comprendre. J'ai envie de dire, il faut être en connexion synaptique pour le comprendre. <rire> euh, en, en gros, euh, vous allez marquer des points euh, quand vous tuez des unités adverses euh, et ces points vous allez les scorer que si vous tuez avec des unités synapse. Euh, donc, en gros, euh, pour euh, alors faire parce que là tu m'as pris de cours, en fait, j'avais pas le truc sous les yeux, c'est pas grave, c'est va, vas-y. Euh, je, je récupère. Ouais. Et je te, Alors, je te, je te en gros, hein, il faut. Euh, tu vas, tu vas, tu, tu, vas, pour tu vas. pour ouais. les PV que, que je connais pas par cœur. C'est en donc, gros, tu vas mettre. Un... Euh, tu vas mettre le. Alors en français, ils appellent ça. Alors en anglais, c'est le kill tally. Euh, je sais pas ouais, ce que c'est en français. C'est tu gardes un, un compte. en ouais, fait un compteur. Un... Compteur, à un... Ouais. Un un Voilà. En gros, j'allais, je... je reprends. Euh, donc, ce secondaire tyrannie, Il consiste. À marquer des points quand vous allez tuer des figurines adverses avec des unités synapses à vous. Ça marche au tir, au corps à corps, etc. Euh, en gros, chaque figurine, figurine adverse tuée qui va avoir entre 3 et 5 PV va vous rapporter un point. Un point de proie. Attention, pas un point de secondaire. Ouais. Un point de proie. Une unité, une figurine qui aura une capacité de une caractéristique de PV comprise entre 6 et 9 vous rapportera 2. Et une unité figurine avec, en général c'est plutôt une, unité, une figurine qui a 10 PV, va bah vous ajouter 3. Vous faites ça le total dans un tour, donc admettons si vous jouez, vous tuez euh, par exemple deux prédateurs, euh, bah vous marquez 6 points, attention les transports assignés ne comptent pas, donc, déjà ça c'est chiant parce que le rhino c'est facile à tuer, ça rapporterait potentiellement 10 points. 6 bah, points, points. Points. points de points Je rappelle 6 points de points. C'est là où il faut, faut être connecté quand même. Euh, et en fait, vous allez faire un compte comme ça du, de, de, de, des figurines que vous avez tuées avec du synapse uniquement. Et si ce total de points de proie est supérieur à 4 ou 4, eh bien vous allez marquer 3 points. Euh, jusqu et ça en plus, c'est capé à 12. Ça veut dire que vous ne pourrez pas le caper ce secondaire à 15. Alors très honnêtement, pour l'avoir essayé, j'ai au début pensé que c'était pas mal sur des armées, comme. c'est évident que c'est pas mal sur des armées un peu élitistes, parce que vous, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, en gros, les figurines à 1 et 2 PV ne comptent jamais. Euh, donc, en fait, il faut une armée avec un certain nombre de, de figurines à 3 PV. Euh, moi, je me suis dit, c'est très cool, ça va permettre de péter, le, par exemple, le custodes. Euh, L'ennui, c'est qu'il faut tuer 4 custodes avec du Synapse. Et en fait, quand on est Synapse en, tyra en Tyrannite, c'est souvent des Princes ou des Guerriers. Voilà, en gros. Euh, et le problème, c'est que les Guerriers, euh, vu que c'est du dégât, bah, ça va être long de tomber des figurines à 3 PV. Et euh, les princes n'ont pas assez d'attaque pour réellement euh, faire ce cap. Sachant qu'en plus, si vous met, prenez ce secondaire, votre adversaire peut parfaitement focus vos, vos, vos synapses pour vous soustraire la possibilité de le faire. Mmh. Donc moralité, ça reste une option. Il ne faut pas l'oublier. Mais je le trouve franchement pas extraordinaire. Ouais. Voilà, on va être clair, c'est quand même un peu compliqué à faire. Ensuite, euh, toujours dans les factions spécifiques, on va avoir euh, « Path of Death », le chemin de la, la destruction pour les Chevaliers du Chaos. Euh, qui va consister yes. à marquer un point de victoire à la fin de chaque round de bataille, pour chaque condition qui sont remplies euh, durant ce round de bataille, avec un maximum de 3 points, et on nous donne 3 conditions différentes. C'est si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites par un chevalier du chaos euh, qui était entièrement dans votre zone de déploiement. Vous remarquez potentiellement un point si vous avez détruit une unité ennemie ou plus avec un chevalier du chaos qui est à plus de 3 pouces de n'importe quelle zone de déploiement adverse, donc qui est vraiment dans le no man's land et à plus de 3 pouces des zones de déploiement. Et ensuite, vous remarquez un point, si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites par un chevalier du chaos, euh, qui est complètement dans la zone de déploiement adverse. Donc c'est vraiment en fait euh, euh, l'espèce de géométrie de kill euh, pour, pour pour scorer des points. Euh, alors forcément sur une armée Chaos Knight où vous avez que un, enfin que vous avez que les gros les gros chevaliers, euh, ça va pas être évident. Par contre sur une armée Chevalier du chaos avec plein de petits armirgers, ça sera sans doute un petit peu plus accessible. Euh, je sais pas ce que tu penses de ce secondaire, toi. Alors moi, bon, je ne joue pas Chevalier du Chaos, mais ça m'a l'air assez compliqué. Et en fait, le problème, c'est que ça rentre en concurrence avec le, le Killmort par exemple. Et c'est vrai que quand on joue des, des RK ou des IK, on a tendance à prendre plutôt Killmort, qui va un peu sécuriser votre primaire. Parce que de toute façon, quand vous jouez 5 figues, a priori, si votre adversaire en tue plus que vous, ça s'engage mal. Donc là, c'est qu'il en a 4. Voilà, <rire> peut-être. <rire> Mais du coup, euh, j'ai un peu peur que votre adversaire puisse vous troller en, en se mettant euh, entre guillemets euh, sur de la micro-gestion. Ça demanderait un petit peu de, de, de justesse pour votre adversaire à, à préparer ça. Mais j'ai l'impression que ce secondaire est contrable, euh, alors qu'un kill mort le sera moins à travers les conditions qui sont plus simples à réaliser. Ouais. Il suffit juste de tuer des unités. Donc je ne pense pas que ce soit un super secondaire. Pour être pour être clair, comme le tyrannite, ça reste un outil ouais. en plus dans notre besace pour voilà. On prend exactement. Euh, toujours, alors d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais pour, le, pour le, le secondaire Astra Militarum, on est dans la catégorie, la catégorie Purger l'ennemi. Donc il est en compétition avec l'assassinat, euh, le chasseur de Titan ouais. et Abatelle. Et là, pour l'objectif euh, Tyrannide. Chevalier du Chaos et maintenant on va voir celui des Chaos Space Marines ainsi que celui des démons, on est dans euh, pas de pitié, pas de répit, pas de pitié. Euh, donc celui des Space Marines du Chaos nous dit qu'à la fin d'un tour, vous mettez un point de victoire pour chaque unité ennemie que vous avez détruite et qui était à portée d'un objectif. Euh, voilà, euh, qui a été détruite par une unité hérétique Astartes. Donc, euh, si vous tuez une unité sur un objectif avec une unité hérétique Astartes, vous marquez un point. Et on a un deuxième effet qui se coule. Si à la fin du tour, euh, si à la fin du tour vous contrôlez l'objectif marqueur sur lequel vous avez, euh, vous avez, euh, dépossédé votre, duquel vous avez dépossédé votre adversaire, vous mettez en plus deux points euh, et vous ne pouvez pas scorer plus de trois points par tour. Alors, ça me fait penser un petit peu à, à un secondaire euh, Space Marines qu'on ne joue pas du oui. tout, hein, qui consiste à oui. tuer une unité sur un objectif et le prendre. Euh, là, on a une petite décomposition de l'objectif pour euh, le rendre un petit peu plus attractif que celui euh, du codex Space Marines, mais j'ai pas l'impression quand même que ça soit quelque chose de super évident à réaliser. Un peu pareil pour, que le, pour le RK, je ne joue pas à ces armées-là, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas trop mal. Parce qu'en fait, on se rend compte que là, avec les nouveaux scénarios, on a quand même beaucoup, beaucoup de mécaniques qui vont fonctionner à, à, à devoir être sur les objectifs pour pouvoir marquer des points. Et on le disait tout à l'heure en, en préambule, bah, on va peut-être s'orienter vers, plus vers des troupes peu cher pour finalement faire ses actions sur les objectifs, faire son contrôle de primaire, voilà. Et donc du coup, nécessairement, votre adversaire va aller sur les objets. Donc vous pouvez parfaitement le nettoyer, en plus on parlait du SMC qui n'a pas une résistance affolante, mais qui a plus une, une bonne notion de trade, en tout cas dans, dans la destruction. C'est-à-dire qu'il y a des unités qui, qui vont faire très très mal. Donc, euh, si vous arrivez à, à subtiliser euh, pendant plusieurs tours bah, à votre adversaire euh, d'un ou deux objets, vous allez scorer un petit peu. Euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit totalement déconnant, parce qu'il va dans l'orientation, il va, dans, il va dans, le, dans la bonne direction. C'est-à-dire que de toute façon, si votre adversaire va sur les objets, il va devoir y aller. Euh, il vaut mieux que vous l'enleviez. Donc, en fait, ça va... Ça va dans le bon sens et ça m'apparaît pas comme un secondaire mauvais, pour le coup, ouais. à la différence de celui qu'on va voir juste, juste après, <rire> qui est celui des démons. Ouais, celui des démons, vas-y, je te laisse le présenter. Alors, en, en gros... Euh... Euh, très nul surtout. Euh, chaque fois qu'une euh, figurine ennemie va fuir le champ de bataille, vous avez marqué un hein, point, on retrouve un truc comme ça dans les drucari. Je vous l'apprends parce que vous ne l'avez jamais vu. La preuve que c'est nul. Euh, ensuite, on va avoir un truc où chaque fois qu'une euh, unité ennemie est détruite par une unité de démon, euh, avant de retirer la dernière figurine euh, ennemie, vous allez jeter deux D6 et si le résultat est égal ou supérieur. Au commandement de la figurine qui reste vous marquez un point et vous ne pouvez pas marquer plus de quatre points de victoire par tour avec cet objectif honnêtement euh, c'est pourri <rire> c'est vraiment pourri parce qu'en fait enfin pourri ça reste un outil hein, ouais. mais, mais je trouve que les, les mécaniques de morale bombe euh, sont quand même assez mauvaises euh, dans la méta aujourd'hui euh, donc en fait, je n'ai pas souvenir qu'en démon, il y, a des, il y a des ressources pour affaiblir le commandement. Je me trompe peut-être, mm -hmm. mais je n'ai pas souvenir. À, ou alors si, peut-être des de Seigneurs de Guerre, mais des trucs qui ne sont pas pris. Donc, ça ne me semble pas être hyper euh, combo, en fait, avec le codex en lui-même. En plus, ça reste des jets de dés. Honnêtement, baser son scoring euh, sur des jets de dés, moi, ouais. je ne suis pas fan Moi du non plus, coup. clairement. Euh, voilà, il faut que la figurine fuit. Euh, donc, en fait, j'ai l'impression que ça va marcher sur les armées à Morale bas, on parle un peu des orques, un moral assez bas où il y a pas mal de figurines qui fuient, mais, mais en fait on se rend compte que d'expérience, il y a quoi Il y a deux trois figurines qui fuient dans une game en général, euh, rarement plus. En plus, si vous laissez potentiellement à votre adversaire une figurine et qu'elle est super OP, bah, ça se trouve, c'est cette figurine qui va vous faire chier et rester sur l'objet. Enfin, ça me semble pas aller dans la bonne mécanique, justement, la bonne direction où aujourd'hui on veut son scoring et donc on veut détruire les unités adverses pour pouvoir prendre les objets, ben là en fait on va devoir se dire attends j'en laisse un pour essayer de le faire fuir, ouais, pour essayer... C'est bancal. C'est bancal. Ouais, ouais, Alors là du coup on a fait... Alors, ce qui est intéressant de préciser c'est qu'on a fait le tour des secondaires spécifiques au codex. Euh, on est sur le CA 2021, donc logiquement le, pro... le 2022 pardon. Donc logiquement le futur, le prochain CA c'est le CA 2023 et on voit que euh, on a les chevaliers du chaos. On a, ah, il y a pas un secondaire pour les les chevaliers aussi Pour les ycaler ouais, tout il est à la très, fin. Très bon. Ouais. Je te laisse le il présenter. Excuse-moi, bon. je l'avais oublié. En gros, il est dans la même catégorie que l'engager sur tous les fronts, la domination euh, en, en, et briseur de ligne. En fait, vous allez marquer deux points de victoire si vous contrôlez la moitié ou plus du nombre de, total de pions objectifs euh, sur le champ de bataille. Et si une figurine, chevalier Império ou plus de votre armée est à portée de chacun de ces pions objectifs. En gros, c'est une domination sans la notion de plus que votre adversaire. Mmh. Euh, donc ça c'est pas mal parce que euh, vous contrôlez la moitié ou plus pas plus, donc ça déjà c'est entre guillemets c'est plus stable que la domination, vous marquez deux points euh, vous marquez deux points de victoire supplémentaires s'il n'y a pas d'unité ennemie euh, Aérodine exclue entièrement dans vos zones de déploiement, euh, bah franchement c'est de ligne mais en fait quand vous jouez des RK vous dé... enfin, quand vous jouez des IK euh, votre adversaire en général s'il vient chez vous il va s'exposer à la fois à votre tir et à votre close, parce que vous pouvez désengager, tirer, chargé avec des figurines titanesques. Donc ça me semble être quand même très très bon. Euh, et ensuite, en dernier point, vous marquez un point de victoire euh, tant qu'aucune qu figurine chevalier impérial de votre armée n'a terminé ce tour plus proche de votre bord de table votre bord de, de, de, de, de champ de bataille, donc mmh. c'est en gros votre ligne de déploiement, euh, voilà, et qu'elle ne l'était au début, et qu'aucune figurine chevalier impérial de votre armée n'a battu en retraite à ce tour. Alors, ce point-là, il peut être bien, parce qu'en fait, ça veut dire que vous avez juste à bouger toutes vos figurines d'un demi-pas vers l'avant, et vous marquez un point, si vous n'avez pas désengagé. Euh, effectivement, ce point-là risque de ne plus être trop marqué euh, dans, la, dans la partie, parce que souvent, quand on engage des chevaliers impériaux, bah on se désengage volontairement pour pouvoir tirer sur autre chose que l'unité avec laquelle on est engagé et potentiellement charger après, mais en fait, euh, on peut marquer jusqu'à 5 points de victoire par ronde avec ce, avec ce, avec ce, avec ce, ce secondaire. Ouais. Donc en vrai, euh, il, est, il est énorme, enfin, ouais, il est exceptionnel. Lourd, on Parce peut en fait, coffrer du lourd très rapidement. Ouais. Exactement, en fait, euh, vous faites tour 1, vous avancez tous vos IK d'un demi-pas vers l'avant. Euh, ça ne marche pas au premier tour, pareil. je ne oui, ouais. l'ai ah, pas ouais. dit. Tour ouais. Ça ne marche pas au premier tour. Heureusement, euh, mais tour 2, si vous avez le tour il n'y a pas de FEP. Donc, a priori, euh, vous pouvez déblayer ce qu'il y a chez vous, vous marquer deux points. Euh, si vous contrôlez les ojo et en Ika, on rappelle qu'on compte comme, euh, comme un certain nombre de figurines, donc c'est assez aisé. Euh, ce secondaire me semble vraiment très bien. C'est une mmh. sorte de mixte entre domination et euh, tout, euh, out of the moment des. Ouais. Euh, des... Marine. Ces deux secondaires qui sont forts donc franchement euh, c'est un très très bon combo je trouve euh, et ça va probablement relever un peu le, le chevalier impérial, euh, enfin le continuer à l'élever je pense. Ouais. Bon, donc on notera vraiment deux, deux qui, qui sortent un petit peu du lot, c'est celui des, des Ika ouais. et celui de l'Astra euh, toi tu aimes ouais. bien celui du Space Marine du Chaos quand même et après on a un petit peu en dessous celui des démons, celui de, des Titi et euh, et euh, et Celui des Chaos Knights. Ouais, après, je, je trouve qu'il va dans le bon sens celui ouais, du SM. Ouais. Après, je SM, donc j'ai n'ai pas un retour énorme sur la, la question. Mais ça m'apparaît comme une possibilité intéressante. Euh... Donc, ouais, clairement, c'est pourquoi pas. Pourquoi ouais. pas Alors. On Constate ce que je voulais dire, c'était qu'on constatait qu'il y a euh, sur ce CA 2022 il y a des factions qui n'ont pas encore de codex V9 et qui ne sont pas dessus. C'est évidemment parce que les codex vont sortir bientôt. On pense au taux, on pense évidemment au craft, World. craft World. Voilà, et, euh, et après on est pas mal en fait. Euh, et après on est pas mal, ça veut <rire> dire que Alors, il nous reste plus que ces codex après qu'on a cité. Euh, il y en a 6, et euh, il reste plus que cela à avoir leur codex. Tout à fait. Euh, ensuite, on va faire un point sur les différents changements qu'on a eu sur les secondaires, en revenant catégorie par catégorie. Euh, la première catégorie, c'est la suprématie sur le champ de bataille. Euh, avec euh, alors, moi j'ai les, les versions anglaises hein, des, des noms. Je suis désolé, donc euh, il va y avoir un mix entre le français et l'anglais, mais euh, on a du mal à toujours avoir les, les, les documents en français à temps. Donc, euh, donc on les a en anglais. Il ouais, y, euh... y, y, y a assez peu de changements sur, euh, sur, le, sur les, premiers, euh, les premiers objectifs. Donc, on parle de la suprématie euh, militaire. Euh, en gros, c'est derrière les lignes ennemies, vous marquez deux points pour. Euh, par tour, à la fin de votre tour, si vous avez au moins une unité dans la zone de déploiement adverse et si vous en avez deux, vous marquez 4 points, c'était ce qu'il y avait avant, cas, ouais. ça n'a pas changé, euh, euh, la domination euh, n'a pas changé non plus, vous marquez 3 points de victoire à la fin de votre tour si vous contrôlez plus de 3 objectifs, euh, pardon, si vous contrôlez trois objectifs et plus que, ou plus que l'adversaire, donc ça c'est quand même pas des lieux, euh, c'est un objectif qu'on voit assez régulièrement, parce que c'est pareil, ça va dans le bon sens, donc euh, c'est cool, en revanche, il y a un petit changement sur euh, engager sur tous les fronts. Ouais. Euh, en gros, vous marquez 2 points de victoire si vous contrôlez 3 quarts de table, sachant que le, si vous êtes à 6 pas du centre, les unités ne comptent pas. Euh, et vous marquez 3 points de victoire si vous êtes sur les 4 quarts de table. Euh, la différence là-dessus, c'est que maintenant, il faut que l'unité, pour qu'elle puisse être comptabilisée dans ces quarts de table, il faut que votre unité soit composée de moins 3 figurines ou être un véhicule ou un monstre. Euh, C'était surtout ça qu'il n'y avait pas avant, euh, une figurine toute seule pouvait compter. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous avez euh, un guerrier tyrannide dans un, dans un coin de table, celui-ci ne comptera pas, il faudra en avoir au moins trois ou avoir un monstre. Donc voilà, petit changement là-dessus, euh, voilà, ça va un peu orienter euh, peut-être euh, le fait de devoir jouer des unités à effectifs de trois, ça va devenir un peu dangereux, donc peut-être augmenter un petit peu ces effectifs-là. Oui. Voilà, il n'y a pas de changement particulier autre que ceci. Voire aussi potentiellement euh, pour, sortir, euh, la... quelques. on pense à, à quelques unités satellites qui sont souvent mises dans les listes pour faire l'engagement de le front. Moi, bah, tu es la mieux placée, parce que tu as, as beaucoup joué ouais, le Victor pour, pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va peut-être aussi sortir ces petites unités euh qui avait tendance à de scorer terme. assez aisément. Ensuite, dans la catégorie euh, pas de pitié, pas de répit, on a jusqu'au dernier qui n'a pas changé. Donc, c'est choisir ses ouais. trois euh, plus grosses unités et, euh, et ne pas se les faire tuer. Ça, ça n'a pas changé. On a euh, le pas de prisonnier qui a changé, lui, pour le coup. Ouais. Euh, qui a Maintenant, ils ont, rajouté une, ils ont rajouté un levier pour gagner un petit peu plus de points. Donc, c'est toujours la ça. même chose. Euh, on, va avoir, on va avoir un compteur et on va noter le nombre de PV qu'on tue par figurine hors véhicule et personnage et on va les cumuler, donc si par exemple une figurine a, a 3 PV et qu'on la tue, ben on met 3 petits points dans notre compteur et euh, quand on arrive à à, 5, entre 5, à partir de 50 on va mettre un petit point supplémentaire euh, et quand on arrive à plus de 100 on va mettre deux petits points supplémentaires et enfin ce total on va le diviser par 10 et euh, ça va nous donner notre scoring donc par exemple si j'enlève 100 points de vie à mon adversaire je vais le diviser par 10 donc ça me fera 10 points et j'aurai mes deux points supplémentaires puisque j'ai dépassé les 100 donc j'aurai 12 points sur ce secondaire là Donc, c'est bien, il y a juste ce petit levier qui a changé qui permet de rajouter 1 ou deux points donc, c'est plutôt cool en, ouais, en fin de compte. C'est bien parce qu'on se rend compte que souvent euh, les armées euh, entre guillemets populeuses en PV euh, dépassaient rarement les, les 100. Enfin, je veux dire, 100 ouais. PV, c'est quand même assez rare. Bah, là, déjà, si vous jouez 100 PV, vous prendrez euh, potentiellement 13 points. Et les 13 points, ça se mmh. prend en secondaire. Alors que 10, on se dit, ouais, si la partie se passe pas super bien, je vais peut-être marquer que 7. Voilà, là c'est un secondaire qu'il va vraiment falloir étudier Parce que ça va sans doute jouer euh, Ça va sans doute être davantage joué euh, yes. Après donc on a le euh, on, on a le Down. a le Roi qui ouais, n'a broye... pas changé Qui n'a pas changé non plus Ouais effectivement euh, Voilà je crois qu'il n'y a, pas, de... Il y a pas eu de changement Sur cette catégorie hormis le No Prisoner ouais. Ensuite on a purgé l'ennemi Yes euh, Avec l'assassinat Donc lui qui n'a pas changé ah, Toujours 3 joueurs. points par personnage tué euh, durant la bataille et vous marquez un point additionnel dans le cadre du seigneur de guerre. Euh, ensuite on a alors euh, le titan hunter donc euh, destructeur, le chasseur de titans euh, n'a pas changé à ma connaissance on en a, a pas 4 changé, points de ouais. si vous tuez au moins un titanic si vous en tuez au moins 2 vous marquez 9 et si vous en tuez 3 vous marquez 15 points euh, voilà c'est pas extraordinaire on va pas se mentir euh, petit changement en revanche sur abattez le euh, qui était donc le secondaire de destruction des, des véhicules et des monstres. Euh, en gros, l'échelle de, de gains a changé. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous avez une, vous marquez un point pour tout véhicule ou monstre qui a une caractéristique de 9 ou moins euh, qui a été détruit. Alors qu'avant c'était c'était comme 10 ça. C'était surtout... ouais. 10. Euh, ouais, c'était ça. C'était 10. Euh, en fait, 10 faisait un point. Aujourd'hui, un Red Bull par exemple ou un Rhino va donner. Deux points, parce qu'en fait, vous marquez deux points par euh, monstre ou véhicule détruit qui a une caractéristique de PV euh, de 10 à 14. Yes. Et enfin, vous marquez trois points de victoire pour chaque monstre ou véhicule détruit qui a une caractéristique de PV supérieure ou égale à 15. Ouais. Et ça, ça change pas mal de choses, euh, parce qu'en fait, ça change des choses sur les bulles de mécanisés basées par exemple en Drucari sur euh, 4 raiders, par exemple. Avec un peu de Talos, tout de suite, on, a, on passe les 10, donc ça devient intéressant. Ça change des choses avec le Tyrannid, où les hirodules, les Dimacharons vont donner désormais 3 points. Donc, dans une liste monstre, bah nécessairement, on risque de se faire euh, un petit peu sanctionner sur euh, la prise de cet objectif-là. Donc, euh, moi, je trouve que ça va dans le bon sens, ouais, c'est cohérent. Clairement. Voilà. Je pense que, franchement, c'est mérité. Euh, ça, me paraît, ça me paraît cohérent. On passe à la catégorie la, la catégorie suivante c'est les opérations de l'ombre shadow operation euh... <rire> euh, la première c'est lever les bannières ça n'a pas changé aucun changement pour les bannières euh, ensuite, euh... on a euh, déployé, euh... Donc, déployé les balises de téléportation. Donc, ce secondaire-là, lui, il a changé par rapport à sa version précédente. Il peut être fait par de l'infanterie ou par des motos. Donc, ça, c'est bien aussi d'avoir euh, l'accès à des, à des secondaires pour les motos. Elles seront un petit peu moins boudées. Euh, et donc, vous allez pouvoir, à la fin de votre phase de mouvement, si vous êtes entièrement euh, dans les... à, à moins de 12 entièrement Wally Wizin à 12 pouces de la zone de déploiement de votre adversaire, à la fin de votre phase de mouvement, vous allez pouvoir faire cette action. Euh, si vous faites cette action et que vous avez le rôle troupe, alors vous complétez cette action à la fin de votre tour. Sinon, donc si vous n'avez pas, le, si vous pas le, le rôle tactique troupe, donc par exemple des motos Dark d'Archangel, vous complétez cette action à la fin de votre prochaine phase de commandement. Dans tous les cas, cette action est complétée euh, si l'unité est toujours complètement dans les 12 pouces de la zone de déploiement adverse. On peut, là, on parle encore… Ils n'ont ils ont pas fait ce petit changement de wording. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils l'ont beaucoup fait sur les scénarios. On a la notion de ouais. zone de déploiement et de territoire ennemi. Là, ça correspond, ça correspond un peu au territoire ennemi. Il hein. y 12 pouces de la zone de déploiement. Généralement, c'est le territoire ennemi. Quoi. Euh, donc, voilà. Et à chaque fois qu'on fait cette action, on score 2 points de victoire et on score 4 points de victoire à la place si l'action est faite dans la zone de déploiement adverse. Donc euh, c'est un, bon Je... un bon secondaire Il est compliqué, compliqué Il faut avoir sacrément étudié sa liste Pour le faire Exactement. Parce qu'en fait il faut le faire <rire> avec une unité de troupes Parce que sinon en fait, votre adversaire peut la détruire Et donc vous annulez votre action Et on se rend compte qu'il faut la faire euh, Si vous la faites dans le, le territoire adverse Mais pas dans sa zone En fait, Il si faut la faire à chaque tour Pour marquer 10 points ouais. Alors que l'inverse, euh, si vous vous débrouillez, ça c'est une action qui pourrait être parfaitement faisable par le culte, notamment, mmh. parce qu'en fait, on imagine très bien une unité qui arrive, tour 2, qui fait, dans la zone adverse, qui fait l'action, on marque 4 points. Cette unité, en deuxième, arrive, hop, 4 points, à nouveau, et en fait, l'autre, elle, elle retourne dans les zones si elle est toujours vivante, et hop, elle refait ses 4 points. Euh, donc ça, c'est vraiment, il faut avoir une liste construite pour, pour le faire, euh, par exemple, euh, mais il faut vraiment avoir des, des troupes euh, parce que sinon votre adversaire peut vous les détruire et donc du coup vous, vous limitez sur votre scoring. Ouais. Euh, voilà. Un, on dirait que c'est un peu high, high risk, high reward ce, ce, ce secondaire, c'est-à-dire qu'il va rapporter beaucoup très vite, mais par contre euh, il faut avoir une liste qui est capable de le faire. Yes. Euh, ensuite on a le l'enquête, le, le signal d'un investigate euh, signal. Ouais, donc, celui -là a ouais. pas mal. Alors celui-là a changé pas mal parce qu'en en fait il faut faire une action avec au moins trois figurines euh, d'infanterie. Euh, alors c'est une action qui se fait à la fin de votre phase de mouvement, et il faut être Wally weezing euh, si pas du centre du champ de bataille. Et cette action, elle est accomplie euh, à la fin de votre tour, euh, à la condition euh, de ne vous, de, de plus avoir d'ennemis autour. Ce qui veut dire qu'avant, euh, si vous aviez un adversaire qui a mis des unités, vu que l'action se faisait à la fin de la phase de mouvement, vous n'avez pas eu encore vos phases offensives pour déblayer votre adversaire, pour pouvoir libérer l'action. Là, aujourd'hui, vous pouvez faire l'action, par contre, vous êtes astreint pour la réussir à détruire les unités qui sont euh, à proximité. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'avant, mm -hmm. c'était des secondaires qu'on ne prenait jamais, c'est trop facilement contrable ouais. par l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, le, le, j'enchaîne sur le dernier objectif, qui est en gros l'ancien... Euh, les données d'Octarius, maintenant c'est les données de Archmoud. <rire> en, en gros, le, le changement c'est que maintenant on peut le faire avec des bikers, euh, ce qui n'est pas le cas avant. Euh, le, la mécanique d'action n'a pas changé, euh, il faut toujours faire des actions dans les quatre quarts de table en étant à plus de six des autres. Euh, il faut le faire, on peut le faire deux fois, on marquera euh, quatre points, on peut le faire trois fois, on marquera huit points, et si on le fait quatre fois, on marquera douze points. Euh, la restriction là-dessus c'est que maintenant pour faire des actions, il faut vous allez lancer un jet de. Dé. Et il faudra que vous fassiez égal ou inférieur au nombre de figurines qui font l'action. Sachant qu'on rajoutera 1, euh, enfin on facilitera de 1 ce résultat, on soustraira 1 à ce résultat si on a le rôle tactique euh, troupe. Donc ce qui veut dire qu'une troupe de 5 figurines fera auto l'action. Par contre ce n'est pas le cas pour les autres, à moins d'avoir 6 figurines. Ce qui veut dire qu'on va devoir avoir des unités euh, en général soit troupes, 5 pour la réussir automatiquement soit supérieur à 5 hors troupe et en fait cette restriction fait très mal parce qu'on se rend compte que la plupart des unités qui étaient utilisées pour faire ce secondaire qui était quand même assez populaire et eh ben en fait on le faisait avec des, des acolytes en 6 star on le faisait avec des victors en tyrannide on le faisait par exemple avec euh, euh, je sais pas moi, des, des mandrakes par exemple Bah la Mandrake, elles, ont être, elles peuvent être 5 Mais si vous payez votre 6, vous ratez votre action Et vu que les actions sont uniques Dans l'armée par tour, bah, en fait Vous pouvez vous retrouver sur des mauvais jetés Au mauvais moment, euh, ça peut vous faire Un petit peu mal Donc, Ouais, t'es euh, dégue, franchement tu rates T'as tu rates, de d'Octarius dans le quart de table qu'il faut Pour sur un 6, t'es dégue, on va pas ouais. se mentir C'est pas un truc Et... pas le tu peux pas vraiment baser une stratégie là-dessus. Avant, c'était souvent fait, par exemple, avec des Commando Orc ou avec des Shock Boys. Ben, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, parce qu'il suffit que votre adversaire en tue de 2-3, et hop, c'est bon, votre secondaire, vous avez peut-être des difficultés à le caper. Mais dans un sens, c'est bien, parce que c'était un secondaire qui était trop populaire. Et comme euh, des unités qui sont trop populaires dans la métal, se font taper un petit peu sur les doigts, je trouve ça normal et c'est... Mais même si ça me fait très mal en tyrannide, je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Ouais. Euh, en gros, l'interrogation mentale euh, se fait à 24 pas comme avant, sauf qu'avant, il fallait voir le personnage. Maintenant, il n'y a plus de... De besoin de voir le personnage. Yes. Et donc ça, c'est bien, parce que ça permet de, de typiquement de, de cibler les personnages un peu totems qui resteraient cachés. Euh, donc voilà, c'est un secondaire qui est assez bon, euh, parce qu'en fait, il est assez stable. S'il n'y a pas de dispel en face, c'est quasiment euh, au prix d'une phase de psy. Pour un personnage euh, ce, ce sont les personnages qui font cette action euh, bah, Vous en avez marqué 3 points Donc, C'est vraiment pas dégueu euh, s'il n'y a pas de dispel en phase donc, euh, Voilà C'est entre guillemets sa concurrence Le Abort the Witch des armées qui n'ont pas de Psycheur Qui peuvent faire assez mal au GK ou au Thousand Sun bah, Là c'est des secondaires qui sont assez accessibles Pour les armées avec Beaucoup de, de personnages Psycheur On arrive à la fin de ce podcast et Mais comme d'habitude hein, je te remercie de ta participation C'est très très cool, très très cool de t'avoir avec nous euh, ouais. et, euh, et puis bah, j'espère les amis que, que cette, ce podcast vous a plu vous allez voir il y en a beaucoup beaucoup qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois euh, parce que euh, il y a beaucoup de choses à voir, hein. ce CA rebat pas mal les cartes et euh, ça va nous permettre aussi à nous de, de, de, de, de nous repencher sur les codex sur notre façon de voir le jeu etc, donc on en profitera et on vous partagera tout ça via le format Top Player Podcast que je vous invite à tabasser de pouces bleus sans aucun scrupule